Oh, putain. oh là là, c'est compliqué ça. Ok oui, bon je, les gars, je vais pas trop chanter parce que sinon j'aurais plein de pirates. Comme ça. Hop là. Bon les gars, là je suis prêt. On, là, ça. On va sélectionner ceci. Donc Battle Royale les gars. On sélectionne ça tout de suite. Et okay, après, bah, les gars, là, ça, je vais mettre euh, prêt tout de suite. Il hein, euh, faut pas oublier ça. Il faut pas en abuser non plus. Je pense même pas de t'en moins je C'est ouf. Ça va quoi Ça quoi, une petite place, ça. Mm -hmm. D'accord, donc ça, le truc comme ça qui est d'accord. Mmh. Regardez les gars, chapitre 2, saison 5, je suis un chien joueur. Mmh. On va vraiment vraiment ceux qui ont checké la vidéo pour euh, voir le skin quasiment gratuit. Mmh. Bah, J'avoue, vous l'avez eu moins cher que les autres bah pas totalement des que les autres là pas tout non, ça je le recule un petit peu mais non mais ça ah ah ah ah ah ah faudrait juste que je vais mon stuff j'ai juste pas il y... c'est quoi le problème c'est quoi le problème il y a une petite lumière de qui m'achale un petit peu sur l'écran ça les meilleurs. si je fais ça ah mais les gars on voit pas mon stuff ah c'est parce que aussi les gars j'ai pas sauté du bus non plus encore on voit pas plus mon stuff c'est galère ça va être galère de ouf les gars pour jouer bon les gars je vois pas vraiment mon stuff mais on s'en bat les Donc c'est ça, donc les gars, on va, on va, on va bah, à tout, euh, quand je serai atterri sur le sol. Euh, re, les potes, euh, bah, c'est ça, donc là, les gars, bah, je suis en d'atterrir sur le sol, donc c'est ça, donc, euh, bah, let's go. Pas de montage, les gars, pas de montage. Oh, putain, mon écran est, est big, non Wow, j'ai l'écran la plus big au monde. Wow, wow, wow, wow je peux pas jouer à peine. Je peux quasiment pas jouer. Allez, hop là. Je vois rien que sur mon PC, les gars. N'oubliez pas, les gars, j'ai juste l'écran de mon PC. Hop là Premier kill Avec la galère. En plus, les gars, ils prennent même pas l'arme bleue. Oh putain, mais. Oh là là, les gars, c'est un bambi, c'est un bambi On se met des En plus, je vois même pas ma life, les gars un peu les gars là je vais le me mettre ça pas comme il faut les gars c'est au minimum pour que je voie au moins mes hp oh, ouais non oh, bah, on s'en pas, pas besoin de savoir les hp ah ouais non non non c'est juste parce que j'ai plus d'hp d'accord d'accord Oui si j'ai plus de vie j'ai pas de vie ah Ah, là-dedans, ça, ça est Ok, ma vie est quand même un petit peu moyen. <cười> <cười> Donc les gars, bah... À toutes. Ah bon, désolé les gars, donc euh, ça sert vraiment... Ah, euh... attendez, non, non, non, je ai jusqu'à un fight, mais euh, attendez un peu, non, mais il y a déjà un fight. Oh, C'est ouf. C'est si rapide que ça. Oh, oh putain, oh putain, je suis Wow, ça a Wow Enfin, en mode la lumière, les refs. Parce que je vois voyais rien sur mon gros écran. Donc, c'est ça. Donc, euh, bah, les gars, à tout. Ah désolé les gars, j'avais le micro coupé, donc euh, c'est ça, donc euh, bah ok, bah ben, là les gars, on va se retrouver dans la prochaine game, donc désolé les gars, j'ai réagi un petit peu derrière mon écran. Désolé les gars, mon micro il est désolé, euh, j'ai comme appuyé au mauvais moment le bouton plutôt donc euh, bah, c'est ça, donc à toute. re les potes, euh, je suis de retour dedans, euh, the note game, dedans la deuxième game, donc c'est ça, donc ça me prend un petit peu de temps, mais ouais bon c'est ça, donc euh, ouais bon. Donc là, les gars, on va aller. On fait mes et on fait. Non, ça c'est un sp 3 heures. Bon, ok, bon, on les gars. Let's go, les gars. On va essayer de faire euh, au moins. Euh... Pas un euh, top 42, au moins, les gars. Ce serait pas cool. <rire> Moi, les gars, j'ai réussi à me placer aussi que on voit mon inventaire et tout. Donc, mon inventaire au complet. Oups. voyez comment on fait Ouais, comme ça. Après, hop, vous voyez tout mon inventaire. Comme ça, après, bah, hop, après, vous voyez vraiment mon inventaire. Les gars, il y a une petite lumière euh, jaune qui agressant vraiment. Je sais pas, quoi, depuis il y a ça dans l'écran, mais il y a rien d'habitude. On voit rien. Vous les potes. Bon, euh, vraiment, re, les potes, parce que là, désolé, j'ai oublié de dire à toutes... Non, c'est un balique. Ah D'accord, on m'entend depuis tantôt. Les gars, j'ai un petit peu un skin quand même qui ressemble à la chaîne, donc euh, désolé les gars, donc euh, euh, ça ressemble pas trop à ma chaîne. On va relancer. Les gars, euh, je vous montre les renforts, je les ai toutes 22 sur 22. Les refs, allez, vous êtes dégâts, hein vous êtes deg. Je sûr que vous êtes dégâts. Mais qu'on voit mal sur l'écran. Mais qu'on voit mal. Bon bah les gars donc euh, Mais c'est ça donc euh, bah c'est ça donc les gars donc euh, bah à toutes. Alors les potes, euh, bon il y a plusieurs gens vers moi. Hop là. putain mais... Ah l'autre là, là, il spamme sa mère aussi. Oh non Là non, sort, sort de là. Allez les gars, le euh, premier kill. Bah pas vraiment, mais bon, bah à toute. Alors, rough, euh, bah les potes. Donc, euh, bah c'est ça. donc euh, bah... Oh le bâtard Il m'a volé mon stuff. Il sait qu'il s'arrête de le voler tout mon stuff. Allez, hop là, bon bah à toute. Alors, les potes. Donc c'est ça, donc euh, bah, là, euh, regardez. <coughs> au moins, c'est un meilleur euh, top, hein, au moins. Oh, la lumière. La lumière du jour, c'est fun. Ah, oh, putain, ça va teuf. Non les gars, donc désolé les gars, mais je vais reprendre l'enregistrement. Bah, c'est ça, donc, bah, les gars, bah, donc, bah, à toutes, on va se rejoindre dans le salon, donc, bah, c'est ça, à toutes.